pour la suite de nos aventures dans les bonus d'Inazuma Eleven. Donc là, on va affronter les Otaku. Si vous avez joué au 1, vous pouvez savoir que c'était le euh... la dernière équipe de, de la classification, de classification pour le football frontière, pour le pour le football frontière. En gros, c'est juste avant la Royal Academy. Donc il faut avoir débloqué, il faut aller. Euh, après les trucs de, de liberté qui allait dans ce truc là, je viens de vous montrer sur la rue commerçante. Et. Oh, tiens, une technique défense plus. Ça, je mets tout de suite à Jack. à Jack, Ça, ça va être le The Defenseur of Doom. Et donc pour ça, il faut parer un mec, je ne sais absolument pas où il est, il est là. Et voilà Donc, on va sortir notre stylet et on va commencer à jouer. charmante demoiselle. Lol. Ah on y va. Bon, formation de Raymond. Formation d'équipe standard. Hein. Voilà. sur le nouvel 21 en fait hein. 20 21 18 19. Quel le goal goal cible mouvante et super chance eh ouais, bref excusez-moi a... en fait ils visent tous les attaquants donc en gros t'as du moins c'est si quelqu'un un joueur un de mes joueurs qui est là et je fais une passe de là là là c'est sûr c'est bon en plus j'ai fait évoluer ma ma mise à éternel donc en niveau 2. Ça c'est très bien hop Hop, voilà, c'est bon, ça y'a plus personne. Ah mais ça fait beaucoup de hors jeu Mais y'a plus personne. Bref, donc je vais passer en champ standard. On va récupérer le ballon. Et donc, je me remets en mail fast. Hop là, hop, là, hop là, je lance la frédie. Voilà. Et je vous bise à 2 donc là je vais le choper comme ça en me remettant en shine thrust et en faisant une spirale de défense voilà hop je vais essayer de dribbler et mais à peu c'est dommage on peut, on, peut, on peut pas faire de duplication directement on est obligé par le menu pause Oh, le temps mort alors dans le jeu, euh, dans, euh, dans les animés, il fait ça à la vitesse de la lumière hein. il fait hop hop hop et c'est bon hein. allez on avance, allez la tour vous allez faire laguer la un petit peu ce qui rend le coup vraiment euh... oh la tour 2, ok BOOM voilà on remet un head and Frost c'est bon, j'ai le temps. Blizzard éternel. Deux. Il reste donc du coup je lui faire euh, un... Euh, soit... Euh, comment va déjà soit un... Euh, soit une spirale de défense, ouais. soit... Ah une riveau rafale bon, hein, moi, je vais laisser le riveau rafale parce que c'est bien comme ça Hop, parce que me défense pas mal aussi, toi bien, je les attaque pas <musique> Ok c'est parti, hop Hop Hop! Oh, pourtant c'était parfait! C'était parfait! C'était parfait! Hop là! Voilà, je l'ai! Et là, je peux le tacler tranquillement! Je fais que Sean soit derrière Conwell pour lui faire passer en retrait, voilà! à Kevin, passe à Chant, passe à Kevin. Putain, il était pas en retrait Chier, c'est plus tu fais en retrait, je sais, en fait. Il veut jouer à ça, le petit. Ok, s'il si vous jouer à ça, on va jouer à ça avec lui. Bon. taille, c'est une série Hop. Hop. Pour pourrait faire une passe. Putain il a besoin de passe tirer la défense, non Sean C'est n'importe quoi Oh là là là là là, là. Je suis mauvais Voilà Ensuite je fais une passe à jean kevin Bon Il la renvoie On sait pas où mais il la renvoie, ok il la renvoie, il la renvoie, il la renvoie, il la renvoie, il la renvoie. Cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours Bon y a plus personne qui faire une passe Si je peux faire une passe à lui N'importe quoi, mais c'est possible. Allez BIM Bon, je la mets bien au fond. Voilà Choc de la bouille bah, bah, bah, bah, bah, bah 3 0... Oh, oh, oh, oh. Et donc c'est bon j'ai gagné hein. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très bientôt pour une prochaine... Et donc... Ah Kevin a la tornade du dragon Ah intéressant il pourra la faire avec Sean vu qu'il. Il attendait du feu. Bon bah au revoir